Ça fait déjà un bon bout de temps, c'est dans les années 1968. Je rêvais déjà d'une justice, enfin bon, d'une vraie justice, parce que j'estimais que... J'étais déjà très très révoltée. Voilà, J'étais très révoltée par toutes les injustices que j'ai pu voir déjà dès mai, dès mai 68. Quoi. Donc euh, voilà, déjà euh, ce que je rêvais c'était bah, bien sûr d'un monde meilleur. Hein. Alors là, euh, c'était très bizarre parce que le 17 novembre, euh, tout à fait par hasard, j'apprends avec une amie que. que voilà, une histoire de gilets jaunes, de mettre des gilets jaunes et de, de partir un peu euh, voir ce qui se passe. Je ne sais pas du tout en fait ce qui se passe. Mais on met les gilets et on y va. Comme ça, on a toujours été comme ça, Moi, hop, on, on fonce. Voilà, ça c'est vraiment ce que je peux dire. De, de Toutes sortes de gens, mais tous formidables. Et voilà, tous pour la lutte euh, qui, me, qui, qui moi restera jusqu'à la fin de ma vie. Quoi. La lutte. Voilà, c'est ça l'espoir des Gilets jaunes. Bon, et bien, Ce que je voulais vous dire, c'est qu'ayant vécu tout le temps en région parisienne, et connu la, la vie de Paris, etc., quand je suis arrivée en province, j'étais très surprise de la pauvreté, la pauvreté des gens et le manque de tout partout. Et par contre, j'ai trouvé une, une grande richesse de cœur que je n'avais pas trouvée avant de, de toute ma vie. Quoi. Et là, c'est ça pour moi, les Gilets jaunes, voilà. Ah, alors là, le monde idéal, ça, c'est pas facile, c'est pas facile. Euh, je pense que, bon déjà, moins d'égoïsme sur Terre, parce que franchement, je trouve qu'il que les... y a trop de chacun pour soi, et... Pour, pour moi, c'est n'est pas ça la vie, c'est euh, le partage. Le partage et euh, évidemment hein, plus de justice parce que pour moi en ce moment il n'y a, y a aucune justice, c'est terrible. C'est vraiment. Euh, c'est à la limite écœurant. Je suis vraiment écœurée. Écœurée de voir ce que, ce que je vois là maintenant. Voilà. Mais toute ma vie, c'était pour la lutte. Donc on revient toujours à la même chose jusqu'au bout.